Salut Eh ben vous avez cliqué, donc vous savez de quoi on va parler. On va ouvrir cette petite boîte là, ce starter en fait, de Star Wars Destiny. Donc c'est la nouvelle version, hein, c'est la nouvelle, la nouvelle série Legacy. Et on va commencer par cette boîte avec Luke Skywalker. Allez, c'est parti Bon allez alors, ces cartes, ce nouveau euh, Destiny euh, Legacy. Donc ce qui est sympa en fait, hein, dans, ce, dans ce nouveau, euh, dans ce, ce, ce nouveau euh, chapitre, c'est euh, bah, de pouvoir retrouver des personnages euh, de la première, euh, vraiment toute première originale euh, trilogie. Bon alors j'imagine que c'était peut-être déjà le cas, mais moi j'ai pas eu beaucoup de chance dans mes achats euh, de cartes euh, de, euh, de Destiny, et je suis jamais tombé sur, sur des héros... Euh, euh, comme, comme Han Solo, euh, je sais qu'il existe, il existait déjà. Ma euh, je l'ai jamais vu. Bon, alors on va commencer par cette première carte de Luke Skywalker, héros improbable, j'aime beaucoup. <rire> j'aime beaucoup le clin d'œil. On va commencer par euh, l'action euh, puissance. Donc, c'est quoi une action puissance En fait, c'est une action que vous ne pouvez faire euh, qu'une seule fois euh, par round. Hein euh, bon, vous jouez plusieurs fois par round et euh, normalement il bah, y a certaines actions que vous pouvez faire plusieurs fois par round, mais là en l'occurrence l'action puissance c'est qu'une seule fois donc euh, dépenser deux ressources pour résoudre un dé de personnage ou d'amélioration de ce personnage, donc en l'occurrence Luke Skywalker en augmentant de 2 sa valeur. C'est plutôt sympathique hein, si vous vous retrouvez avec euh, avec le blaster euh, le dé euh, du blaster avec un 2 dessus, et ben vous allez pouvoir infliger 4 euh, de dégâts et euh, et c'est quand même euh, c'est quand même assez méchant ce 4 de dégâts, c'est c'est presque 45 de la vie de d'un grand nombre de d'un grand nombre de cartes donc euh, donc c'est c'est assez assez féroce assez assez bourrin comme comme petit effet. Euh, c'est une carte qui vaut entre 11 et 14 hein, Donc je rappelle que quand il y a deux chiffres en fait, C'est parce que si vous jouez le deuxième chiffre Vous avez euh, deux dés hein, Je vous confirme d'ailleurs qu'il y a bien euh, dans le deck euh, Dans la boîte Les, euh, les deux dés pour, pour jouer Pour jouer Luc en mode développé On va dire euh, Bon sinon après bah, c'est une carte qui n'a Qu'une face rouge Qui a deux faces de blaster, une face de sabre laser Avec qu'une seule valeur au sabre laser voilà, on a un Luke un peu jeune, qui n'est pas un grand, euh, un, grand, un grand sabreur, on va dire. Un grand épéiste, donc, euh, donc il n'a que, que, que un au sabre laser. Euh, ouais, ça correspond plus au, au, au, au héros que, que, que aux Jedi, quoi. Donc, euh, donc voilà, sinon vous avez un bouclier et une ressource. Et la carte vaut 11. Alors, ensuite, donc dans ce deck des Yanti euh, chez les gentils, on, a, on va donc retrouver euh, Han Solo. Donc Han Solo, le contrebandier futé, bison futé. Euh, une carte qui, euh, qui a 10 euh, de valeur de vie, qui a également en valeur euh, 11 et 14. Euh, bon, moi j'ai qu'un dé, donc euh, je ne comprends pas pourquoi il y a deux valeurs, euh, on devrait pouvoir le jouer avec deux dés, je, je n'en ai qu'un. Euh, on va lire sa, sa, sa capacité, après avoir activé ce personnage, vous pouvez relancer un dé, l'un des vôtres ou celui d'un adversaire. Donc je rappelle que activer c'est précisément euh, faire pivoter la carte et lancer les dés, mais ne pas les résoudre, hein, juste les lancer. Donc euh, ben, après l'avoir activé, en fait, après avoir fait ça, vous pouvez soit relancer un dé à vous... Soit bah, si vous avez déjà eu votre adversaire qui a joué et qui, a, qui vous a présenté des choses qui vont, qui vont vous poser problème au prochain tour, bah de, de, le, de lui imposer de, de les relancer. Euh, au niveau de sa capacité de dé, c'est assez déstabilisant parce qu'il y a deux, deux blasters pour, pour le premier résultat, puis après il y a deux blasters à payer. Bon, étant donné qu'on arrive assez régulièrement à tourner le dé dans la face à laquelle on veut avec les cartes d'amélioration, euh, les cartes événements je veux dire euh, Je vois pas trop l'intérêt de nous avoir mis ça Quitte à payer autant nous faire 3 blasters quoi. Je comprends pas pourquoi On paierait euh, un truc qui est identique à ce qu'on a déjà sur le dé Alors vous allez me dire si on tombe dessus ben, on est obligé de payer Mais je, je le redis on arrive souvent à, à remettre le dé sur la face que l'on veut Donc voilà j'ai pas trop compris cette histoire là euh, on a euh, un pion, euh, une face de, de défausse, hein, donc c'est la capacité de défausser euh, des cartes au hasard on a euh, également et ben, euh, ben des ressources voilà, bon, Han Solo euh, oui oui forcément parce qu'on est attaché à Han Solo mais vous voyez au niveau des dés c'est pas, pas ce qu'il y a de plus top alors vous remarquerez quand même une chose c'est que en fait dans ce, euh, alors c'est tout pour les personnages qui sont présents dans ce deck et donc, je voudrais attirer votre attention dans le fait que sur ce, sur ce, ce starter, il n'y a pas de carte rouge. Et donc, euh, vous allez de fait avoir dans ce starter que des cartes bleues et des cartes jaunes puisqu'ils ont respecté la règle puisque vous avez un personnage bleu et un personnage jaune dans votre deck vous n'aurez pas la possibilité d'aligner des cartes rouges et donc ils ont constitué le deck sans cartes rouges. donc il y a des cartes bleues, des cartes jaunes et en l'occurrence euh, bah, des cartes grises puisqu'elles sont, euh, sont pour tout le monde on va commencer par regarder euh, toutes les cartes bleues et en commençant par les événements je les ai classées par coût hein, puisque vous savez qu'à euh, partir de maintenant les, les cartes se payent vous voyez en, en, en haut dans le coin hein, un, un crédit, euh, donc on gagne deux crédits par tour, on part avec deux crédits, puis ensuite à chaque tour, on, on, à chaque round, excusez-moi, on gagne on gagne deux crédits. Euh, donc celle-ci c'est induire en erreur, c'est donc un événement donc, qui se joue immédiatement au moment où vous retournez là, où vous, où vous jouez la carte en fait, euh, retirer un dé de personnage montrant une valeur de 2 ou moins. C'est assez intéressant, ça arrive assez régulièrement, ça permet, euh, ça permet euh, euh, bah de retirer, euh, de retirer euh, des dés avec des avec deux blasters dessus, par exemple. Euh, voilà, c'est pas cher payé, je trouve, euh, et c'est euh, c'est plutôt c'est plutôt intéressant. Donc une, une première carte événement qui moi euh, me satisfait pas mal. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est revigorer. Alors pourquoi j'aime cette carte revigorée euh, Tout simplement parce que euh, désigner un personnage bleu, alors il faut qu'il y ait un personnage bleu euh, sur la table, en tout cas un qui soit encore euh, vivant, pour soigner un dégât à chacun de vos personnages. Euh, j'aime bien cette carte parce que ben déjà elle ne vaut que un, c'est un événement, et j'ai peut-être pas eu de chance dans la façon dont j'ai ouvert mes decks, mais euh, j'ai peu moi de cartes qui soignent j'ai des cartes qui redonnent des boucliers mais des cartes qui soignent finalement j'en ai pas beaucoup donc je trouve que c'est pas cher payer euh, euh, un crédit pour, pour pour soigner tout le monde, hein, pour soigner tous les, tout, toutes les personnes qui sont sur la chambre de bataille alors par contre il n'était pas précisé si si euh, la personne bleue en même temps profitait de ce soin là ou pas, il n'y a rien de marqué donc euh, c'est à l'appréciation la force est avec moi encore euh, encore euh, qu'un seul, euh, qu seul crédit euh, retirer un dé montrant des dégâts euh, à distance ou euh, des dégâts indirects là il n'y a pas de notion de, de, de valeur de dégâts, donc si vous détectez une carte un peu trop bourrine avec, euh, avec 3 dégâts, avec cette carte qui ne vaut que 1, vous allez, vous allez pouvoir la retirer, c'est un, un, un beau clin d'œil à la, à la scène de Rogue One où on voit notre ami traverser le champ de bataille sans être touché parce que la force est, est avec lui j'aime bien, bien ce genre de, ce genre de, de, de, de clin d'œil. Ensuite, on va passer à une valeur en coût un peu plus élevée, bon, encore assez, assez convenue hein, de 2. C'est Vigilance Accrue. Donc, c'est toujours un événement. C'est une carte embuscade. C'est-à-dire que vous pouvez entreprendre une action supplémentaire après avoir joué cette carte. Et elle donne trois boucliers à un personnage. Je vous rappelle que euh, les boucliers, on ne peut pas en capitaliser plus de 3. Donc, euh, sur un personnage, sur un même personnage. Donc, étant donné que celle-ci dit donner 3 boucliers à un personnage. Si ce personnage a déjà euh, des boucliers, ben vous allez atteindre tout de suite le, le summum et vous risquez d'en perdre. Donc, essayez de jouer sur cette carte-là sur un personnage qui n'en a plus. Comme ça, vous les récupérez tous d'un seul coup. Voilà euh, la dernière carte bleue euh, événement de ce deck qui est Altération. Donc, euh, Altération, euh, tournez jusqu'à euh, 2 dés sur euh, les faces de votre choix, les vôtres et ou ceux de votre adversaire. Et ou est très important, vous en avez, vous avez 2D à tourner. Donc le et ou, euh, sous-entend que vous pouvez en tourner un chez vous, et puis un en face, ou deux chez vous, deux en face. C'est à appréciation, c'est super sympa, ça coûte pas trop cher. Et, euh, et voilà, je trouve ça je trouve ça top euh, vous remarquerez une chose c'est que pour l'instant euh, dans ces cartes bleues il n'y a pas de cartes qui sont spécifiques euh, au Jedi on va passer aux cartes jaunes il n'y a pas en fait dans ce deck de cartes bleues qui sont spécifiques aux Jedi Puisqu'on passe aux cartes jaunes, donc on ne verra plus de, de cartes bleues. Euh, les cartes jaunes, donc, qui sont liées à, à la présence de Han Solo dans votre deck, celle-ci qui vaut zéro, impulsif. C'est une carte embuscade, hein, donc ça sous-entend que vous pourrez euh, jouer euh, jouer une carte supplémentaire, jouer une action supplémentaire, pas une carte, une action. C'est très important parce que en action vous choisissez ce que vous faites, donc euh, vous aurez une action supplémentaire. Bah, c'est résolvé, un de vos dés. Donc euh, voilà, très simplement, ça vaut 0, ça mange pas de pain. Et comme c'est un événement, ça se joue tout de suite. Ensuite, euh, mission de contrebande, qui vaut également 0. Vous voyez que quand on joue contrebandier, on, on, on, on, dépense, on dépense ses sous avec parcimonie, comme diraient les Corses. Euh, événement que, que j'apprécie particulièrement ayant moi-même du sang corse activez un de vos personnages jaunes euh, si au moins un de ces dés de personnages ou d'amélioration qui viennent d'être lancés produit une ressource bah vous, en gagnez, euh, vous en gagnez une c'est à dire qu'en fait bah vous, gagnez, vous gagnez une ressource supplémentaire allez notre ami moi je ne l'avais jamais eu je sais pas qu'il me manquait hein, parce que je j'en suis, suis pas un grand fan mais bon voilà Gar, Jar, Jar embrouillé ça lui va bien Événement qui vaut 6-0 en ressources, relancez un dé d'un adversaire si le résultat obtenu est vierge, c'est-à-dire avec le petit tiret et la face rouge, vous prenez une de ces ressources. Euh, bah, finalement, je l'aime bien cette carte parce que bon, bah, c'est un petit bonheur la chance, hein, mais euh, essayez de détecter un personnage qui aurait éventuellement euh, deux, euh, deux, tirets, euh, deux tirets rouges. Euh, vous lui faites relancer ce dé là vous avez, vous avez quand même une chance sur 3 excusez moi euh, qu'il fasse, qu fasse typer euh, son rouge et puis vous lui, vous lui fauchez une ressource ça vous coûte rien à vous et puis en face bien, ça, coûte, ça coûte une ressource c'est sympa euh, celle-ci elle est, elle, est, elle est particulière 0 euh, aussi en coup manœuvre dangereuse, événement Soignez deux dégâts d'un de vos personnages. Infligez-vous deux dégâts indirects. Alors, les dégâts indirects qui sont symbolisés par une grenade thermique induisent en fait que c'est l'opposant qui va choisir où, enfin, à qui vont euh, vont aller les dégâts. Donc, c'est une carte qui est à jouer lorsque vous sentez que le prochain coup vous allez mourir. Quoi. Vous voyez qu'en face il y a des dés, euh, il y a un dé qui va qui, qui est susceptible de vous tuer. Euh, bah vous jouez cette carte, euh, vous vous soignez de deux dégâts et puis, euh, et puis ensuite vous laissez l'adversaire vous les remettre. Bon après on recule et puis on repart en avant. J'ai du mal à comprendre en fait cette carte parce que euh, je, je me soigne de deux dégâts euh, et puis ensuite euh, la personne en face choisit les deux dégâts euh, qu'il me met et où. Euh, si j'étais au bord de la mort, bah, il va me les remettre au même endroit et puis finalement au prochain tour ma, ma, ma carte va, va claquer. Bon, si vous avez des idées de façon judicieuse de jouer Manœuvre Dangereuse, je pense qu'il y a peut-être un hit à faire, un combo à faire avec d'autres cartes. Je suis preneur pour que vous me le mettiez en commentaire parce que moi je suis assez dubitatif sur, cette, sur cet événement. Merci à vous. Toujours une carte jaune et toujours une carte qui vaut zéro. Décidément, il y en a un bon petit paquet euh, d'événements qui ne qui ne vous coûte rien dans ce dans ce starter euh, de Legacy euh, Luke Skywalker. C'est euh, sortie éclair. donner le contrôle du champ de bataille à un adversaire pour retirer un dé montrant un dégât tir, euh, sabre laser ou indirect. Alors, au début, je me suis posé des questions, parce que le champ de bataille, donc on verra à la fin, hein, parce que c'est la dernière carte que je montrerai de, cette, de ce start, le champ de bataille, en fait, il y a un événement dessus, et quand vous vous saisissez de cette carte-là, quand vous prenez cette carte-là, vous jouez l'événement immédiatement, mais surtout vous mettez fin à votre round. C'est-à-dire que vous partez du principe que vous n'avez, normalement, si vous êtes bon joueur, plus rien à jouer. Et euh, vous euh, prenez le terrain euh, à l'adversaire si vous ne l'avez pas déjà. Mais de facto, vous mettez fin à votre round. Euh, et vous, euh, vous vous acceptez de ne plus jouer pour ce round-là. Là, il n'y a pas marqué prendre, il y a bien marqué donner. Donner le contrôle du champ de bataille. Donc déjà, ça induit que vous l'ayez. Hein, que vous ayez le champ de bataille de votre côté. Sinon, vous ne jouez pas cette carte. Et comme vous le donnez, euh, ben la personne va le prendre. Et elle va jouer l'événement immédiatement, mais comme vous lui donnez, elle ne met, à mon, de mon point de vue, pas fin à son round. Euh, par contre, l'intérêt, c'est de supprimer un dé pistolet, sabre laser ou, ou tir indirect. Et on a bien dit, un dé et pas un nombre de dégâts. Donc si vous voyez effectivement euh, euh, un dé un peu trop véloce et qui, qui risque de vous faire très très mal, c'est un bon moyen de le supprimer. Par contre, faites attention à hein, ce qui est marqué sur le, sur le sur le sur le sur le terrain. Ça peut être aussi à votre désavantage, puisque je vous rappelle que ce qui est sur le terrain est joué, euh, est joué tout de suite. Dernier événement, celui-ci coûte 3, avec notre cher ami Lando Cadrician. Ça s'appelle bravade. Euh, désignez un personnage jaune pour retirer un dé d'un adversaire, puis infliger euh, deux dégâts à un personnage. Voilà, donc euh, moi la façon dont je la comprends. Alors après, je suis pas, je suis pas, je suis pas, je suis pas au top de, de, de Destiny. Hein. Vous pourrez mettre des commentaires. Il faut qu'il y ait un personnage jaune euh, du côté des adversaires hein, pour lui retirer un, un, dé, euh, un dé. Après, on inflige deux dégâts à un personnage. Alors, ça peut ne pas être le même. Moi, c'est comme ça que je la, que je la lis. Souvent, euh, souvent, euh, il suffit de lire la carte hein, et d'appliquer bêtement euh, ce qu'il y a sur la carte. On va passer au soutien. Donc le premier soutien que j'ai... Euh... Oui, tiens, je suis passé... Euh... Bon, je reste sur le jaune, mais je vous montrerai les, les, les soutiens bleus euh, après, tant pis. Okay. Euh, soutien, donc le premier soutien jaune qui vaut 0, c'est euh, la chambre forte de maz hein? Donc vous vous, vous souvenez, hein, dans l'épisode 7, c'est là qu'on découvre le sabre laser de Luke Skywalker. Euh, chaque joueur gagne une ressource supplémentaire pendant la phase d'entretien. Voilà, on est un peu dans la caverne d'Ali Baba. Ça coûte zéro. Euh, C'est sympa. Hein, ça, ça... Euh, et ça, euh, bah, tant que le soutien est en jeu, euh, bah, ça tourne. Hein. Donc euh, ça, fait, ça fait quand même un petit peu de pognon gratos. Ça permet de jouer des grosses cartes comme celle-ci euh, avec son dé. Hmm El Falcon Millennium. Donc le Falcon Millennium qui est un soutien véhicule, ça sent importance, la valeur qui est à côté. Euh, L'autre soutien était un, un, un soutien lieu, parce qu'il y a des cartes qui ont des effets euh, sur les soutiens, mais ça dépend. Vous pouvez avoir des cartes qui ont des effets sur les soutiens véhicules euh, ou, ou, ou sur les soutiens lieux par exemple. Mais c'est moi pour l'instant je n'ai rencontré que des cartes qui avaient des effets sur les soutiens euh, véhicules. Bref, revenons euh, à notre beau faucon Millennium. Il coûte 4, donc il coûte assez cher. Euh, après avoir activé ce soutien, vous pouvez activer un de vos personnages. Donc ça permet en fait de, de, de en, une seule, en un seul tour euh, d'un round, euh, en une seule, en une seule action en fait, de jouer, de faire de faire deux actions en fait d'activer de, de, de, deux personnages. Euh, C'est sympa. Euh, là par contre vous voyez moi je trouve que le bon, Faucon qu mais super véloce, hein, il, a, il a deux blasters. Après, il a 3 blasters. Après, il a 4 euh, grenades, donc dégâts indirects. Hein, sachant que c'est vous qui allez euh, déterminer, en fait, euh, les dégâts. Hein, parce que... Enfin, euh, c'est l'adversaire qui choisit. Hmm. L'adversaire... Ouais, du coup, en fait... Euh, ouais, c'est l'adversaire qui choisit. Vous, vous lancez les dés, vous faites les dégâts, puis c'est lui qui choisit. Donc non. Euh, deux boucliers, et puis ensuite, deux ressources. Donc c'est quand même un beau bébé. 4 c'est pas si cher payé je trouve, voilà, donc euh, un beau Faucon Millenium dans, euh, dans, ce, dans ce start -up. Allez, on passe euh, au soutien bleu, avec, Et je le fais bien, hein. notre petite amie R2D2, soutien droïde, euh, donc piocher donc sur le, sur le, le, le, le critique, Puisque je rappelle que euh, en fait euh, sur ce dé là, bah, vous avez vous avez les faces qui correspondent à, à ce qui est ici et vous voyez qu'il a deux critiques en fait, hein, deux deux valeurs critiques. Donc quand même une chance une chance sur trois, c'est quand même c'est quand même pas mal. Euh, piocher une carte, vous pouvez tourner un de vos dés sur n'importe quelle face sur un critique. Non seulement vous piochez une carte, mais en plus vous, pour, vous pouvez tourner un de vos dés sur n'importe quelle euh, face. Donc ça, c'est assez sympa. Ça peut permettre hein, d'un peu, peu tourner en boucle dans cette histoire, parce que vous pouvez reprendre R2-D2, puis le remettre sur cette face-là, finalement. Ça vaut 1. C'est pas grand-chose. Allez ah, Les cartes sont belles, quand même. Les cartes sont belles, et les cartes... Les cartes ont des, ont des illustrations qui font qui font un peu battre notre, notre cœur de fan persévérance, vous vous souvenez de cette belle scène euh, soutien donc bien sûr, euh, action inclinez ce soutien pour relancer un de vos dés puis vous pouvez encore le relancer, c'est à dire que vous le lancez et si le résultat ne vous plaît pas vous pouvez encore le relancer ce n'est pas obligatoire par contre le der la dernière relance sera obligatoirement conservée allez une qui vaut deux, une amélioration, amélioration bleue, euh, amélioration capacité, donc euh, qui est euh, accompagnée de son ami, euh, le dé. D'accord. Euh, pour jouer cette carte, désigner un personnage bleu. Ah, c'est la première du starter qui impose de jouer euh, cette carte euh, sur un personnage de force, Forcément, ça s'appelle concentration de force. Donc sur le critique Tournez un de vos dés Sur n'importe quelle face Vous pouvez révéler Une carte bleue de votre main Pour tourner un dé D'un adversaire sur n'importe quelle face Voilà C'est euh, un effet de la force euh, Moi je trouve, ça, je trouve ça Plutôt sympa euh, Sinon accessoirement c'est une carte Qui va vous apporter des ressources Et euh, des boucliers Elle ne coûte que 2. Passons aux choses un petit peu plus euh, sérieuses. Un sabre laser dit familial. Euh, voilà, accompagné également euh, de son dé. Euh, donc ça vaut 3. C'est une c'est une arme. Cette amélioration a le mot-clé redéploiement tant qu'elle est sur un personnage bleu. Donc je euh, reprécise en fait la règle c'est que vous allez euh, idéalement attribuer cette carte, dans le cas de ce starter, à Luke Skywalker et que si Luke Skywalker meurt, et bien ce sabre laser a le droit de basculer dans la main de Han Solo. Euh, si vous le mettez dès le début dans la main de Han Solo, il ne profite pas de sa capacité de redéploiement Ici, si Han Solo meurt, il ne passe pas dans la main de Luc, donc euh, faites attention dans le, dans le choix de déploiement de cette, euh, de cette carte euh, ça euh, ça a son importance euh, bon, un sabre laser deux sabres laser, trois sabres laser, ça commence à faire beaucoup et puis euh, un bouclier et, et, et, et une ressource et puis une face euh, rouge malgré tout mais bon, avec toutes les capacités que l'on a à faire tourner euh, les dés dans, le, dans la face que l'on veut finalement c'est pas euh, c'est quand même assez intéressant on passe aux cartes grises dont je rappelle euh, qu'elles sont universelles c'est à dire que quelle que soit la constitution euh, de votre équipe euh, dans votre dans votre dans votre deck vous pourrez vous équiper de ces cartes là euh, blaster caché je l'aime beaucoup donc c'est une carte embuscade hein, c'est à dire qu'on peut entreprendre une action supplémentaire après avoir joué cette carte je vous le rappelle euh, c'est une amélioration après avoir joué cette amélioration vous pouvez retirer un bouclier d'un personnage voilà, je trouve ça sympa vous avez un tir vous avez plus 2 plus 2 au tir également euh, vous avez un destruction qui permet de défausser euh, des ressources en l'occurrence une ici et puis vous avez la possibilité également de euh, gagner, euh, gagner une ressource Bon, ça vaut deux, c'est pas bien cher, c'est plutôt sympa. Ah, j'ai pas classé mes améliorations comme il fallait. Je les ai classées dans le sens inverse. Donc on va voir, excusez-moi, une légèrement moins chère qui vaut un, c'est le fusil de chasse. un peu, c'est des fusils berbères en fait, hein, qu'on qu trouve au, euh, en, en Afrique du Nord. Ces longs fusils là, ils sont absolument magnifiques. Vous avez déjà vu ces, ces fusils au Maroc ou en Algérie, ils sont absolument sublimes. Je trouve que c'est un beau clin d'œil d'avoir repris cette, cette, cette particularité-là. Fusil de chasse, donc c'est une amélioration arme. Euh, les armes à percussion, euh, comme, euh, comme le UG, étaient monnaie courante sur les planètes paumées comme Tatooine. Donc c'est une, une carte qui n'a pas euh, de texte euh, d'amélioration. Par contre, elle fait un tir. Deux tirs si vous payez, elle distrupe euh, une ressource et elle vous en fait gagner une. Par contre, c'est une arme qui paradoxalement, a l'air de manquer de précision, puisque une chance sur trois de tomber sur du rouge, après, elle ne coûte que 1. Donc la dernière carte, c'est le holster euh, amélioré. Elle vaut euh, 0. Et euh, elle dit qu'après avoir activé le personnage attaché, vous pouvez relancer n'importe quel nombre de ces dés d'armes. Donc bon, c'est de la relance, donc vous prenez quand même le pari, vous relancez n'importe lequel de nombre, donc vous pouvez choisir en fait ceux qui ne vous satisfont pas, et puis vous les relancez, et puis euh, et puis bah, avec un peu de chance vous êtes un peu plus euh, un peu plus méchant sur la table. On va finir euh, donc ce starter euh, Legacy Luke Skywalker par euh, la carte euh, de, de, de, de terrain, hein, la, la la fameuse, le, le fameux champ de bataille que voici, que je trouve très belle, voilà, je le dis parce que, c'est pas que les autres étaient pas très belles, mais celle-ci je, je la trouve plutôt sympa avant poste de la bordure extérieure Nalhuta alors quand on capture cette carte, c'est-à-dire lorsqu'on la prend à son adversaire et que l'on accepte de ne plus jouer pour se rendre on gagne une ressource et on pioche une carte voilà voilà. J'espère que euh, ce starter de Legacy euh, Luke Skywalker vous a convaincu et que, en fait, cette vidéo vous a permis de d'y voir un peu plus clair pour, pour vous décider. En tout cas, moi, je vous le conseille. Je vous le conseille vraiment vivement. Étant donné que c'est la première vidéo de 2018, je tenais quand même à vous souhaiter une bonne année. Une année qui sera sans aucun doute éclairée par la sortie de Star Wars Légion que j'attends avec impatience. Et je sais que vous aussi, au vu des réactions qu'il y a à la fois sur la page Facebook et sur la page YouTube. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma page afin d'être au courant des prochaines sorties, à la fois justement X-Wing, Armada, Légion ou Destiny. On parlera euh, cette année aussi euh, d'autres jeux, euh, on découvrira des choses, vous allez voir, il y aura de nouvelles rubriques. Je tenais à vous remercier parce qu'on est euh, bientôt euh, 300, euh, et franchement quand j'ai lancé la page, je suis encore loin de, de, de, de mes compagnons, mais euh, voilà, ça me, fait, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous embrasse tous, je vous souhaite de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce que comme vous le savez, il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, ciao, bye bye